Vous savez, il n'y a, a, a pas de chiffres meilleurs que d'autres. Mais ce que j'observe, c'est que euh, en moyenne, euh, les, les partenariats euh, que nous avons dans le groupe, euh, quand nous sommes impliqués dans le management de l'entreprise, euh, sont euh, au minimum de 7 ou 8 ans euh, et peuvent aller jusqu'à 30 ou 35 ans, parfois davantage. Donc, quelque part, dans une fourchette entre entre 7, 8 et 30 ans, suivant la responsabilité qui serait donnée au groupe. Si vous me demandez ce que je préfère, alors tu peux répondre. Si vous me demandez ce que je préfère, évidemment, euh, le plus euh, on s'inscrit dans la durée, le mieux on est armé pour, euh, pour faire du travail de qualité. Donc, euh, ce que nous aimons chez Suez, c'est des partenariats de plus de 20 ans.